Bonjour, Fabrice Fontanet, je suis responsable des ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines de lopp et ce depuis un peu plus de trois ans. L'Université du Conseil est le dispositif central de développement de compétences des préventeurs opérationnels, donc à savoir les conseillers en prévention, les ingénieurs en prévention et les formateurs. Ségos nous accompagne depuis plus de deux ans euh, dans la conception, l'animation euh, et l'amélioration continue de nos dispositifs de formation, notamment de l'université de conseil. Ségos, depuis plus de deux ans, est, est intégré comme un véritable partenaire euh, dans chacune des phases euh, du projet. Euh, et le partenariat s'exprime par la qualité de compréhension des besoins de l'OPPBTP. Euh, à transformer euh, ses besoins en réelle action de, de formation. Euh, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est l'agilité et la réactivité euh, de ces gosses euh, à concevoir et animer une formation qui était essentiellement prévue en présentiel dans sa première formule, à la transformer en un temps record d'un mois, en 100% distanciel, en maintenant un niveau d'exigence et un niveau de qualité tout aussi équivalent à la formation en présentiel. D'avoir pu et de pouvoir maintenir l'Université du Conseil, le Continuum 2020, dans un contexte qui est fort complexe. La transposition, l'expertise, le niveau de qualité et la qualité d'animation qui, qui ont pu être transposées en distanciel